Mes chers amis, ah, c'est un grand jour. On vous a déjà tous raconté notre aventure. Mais vous êtes loin de tout savoir. Si vous êtes là avec nous, c'est pour en découvrir plus. Avant tout, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps. Et comme toutes les belles histoires commencent par une belle amitié, la nôtre ne déroge pas à la règle. Tout a commencé. Il n'y a pas si longtemps, dans la contrée très lointaine de l'ULG, c'est sur les bancs de l'université, que j'ai connu Antoine et Maxence. Une team qui à peine formée gagnait déjà son premier prix. Oh, euh, ça devait pas être dans la vidéo, hein, ça les gars Bon, c'est vrai qu'on a tous les, tous les clichés du, des gros ingénieurs, mais c'est vrai qu'on a aussi bien profité pendant nos études. Bon, je reprends la voix du Hobbit. Sur le chemin de cette belle aventure, Pierre nous a rejoints. Et qui sait peut-être qu'un jour, on en sera là. Je crois qu'on a fait le tour du conte de fées. Et il est temps de passer la main à nos invités, et tu vois, je les ai rencontrés lors de leur comité d'admission, donc c'est vraiment la porte d'entrée pour entrer euh, au Venture Lab. Et, euh, et là, on est tombé euh, d'accord sur le fait que ces quatre jeunes entrepreneurs, à l'époque, ils étaient quatre, étaient, euh, étaient très motivés. Et donc, on les a à, à nous rejoindre euh, au Venture Lab. Notre première rencontre, effectivement, il paraissait euh, être euh, une bonne bande de copains, dans tous les sens. Et puis, j'ai eu une réunion avec Nicolas. Et puis, j'ai vu le rapport qu'il en a fait. Et là, je me suis dit, vraiment, euh, chapeau. Parce que arriver à allier ce grand sourire, ce côté détaché et en faire ressortir des trucs hyper structurés, vraiment factuels, straight to the point, j'ai vraiment été impressionné. Et je pense que c'est aussi cette force de véhiculer de, de la bonne humeur, de l'entrain tout en étant ingénieur, hyper sérieux. On a rencontré Nico et son équipe sur le salon et ça a bien accroché techniquement et humainement, et on a pu rapidement leur proposer une collaboration. Les applications technologiques de leur projet, elles sont infinies. Leur projet est un peu la base de ce qu'on pourrait appeler un nouveau système d'information. Ça apparaît une fois tous les dix ans. Leur projet est un outil, avant tout, qui peut servir à tout. On peut s'en servir pour avoir de l'information, aider les gens, aider les entreprises, aider les manutentionnaires, on est sur quelque chose de général, sans être générique. Vraiment, la force, c'est d'arriver à trouver une solution simple, peu onéreuse, pour des applications vraiment pratiques, fonctionnelles, avec une valeur ajoutée indéniable. Ils ont à la fois les compétences techniques en ingénierie, et en même temps, ils commencent à développer leurs compétences commerciales. Et donc ça, c'est super important. Et Je pense que ça, c'est le bon match pour réussir un bon projet entrepreneurial. Ils sont plusieurs et donc ils peuvent s'aider mutuellement, faire en sorte que le petit creux d'un euh, corresponde à, à boost de l'autre et qu'ensemble, ils continuent avec un tout petit peu de nonchalance à forcer et aller de l'avant. Je, je suis convaincu qu'ils vont réussir. Je n'ai aucune hésitation pour dire qu'ils tiennent le bon cap. Il n'y a pas photo, ils sont dans la bonne direction. Chez Get Your Way, on a repensé les lunettes collectées pour offrir des solutions innovantes en entreprise et démocratiser la réalité assistée. La réalité assistée, ça consiste à afficher l'information dans le champ de vision de l'utilisateur pour lui libérer les mains. Concrètement, on fait quoi Aujourd'hui, on a des applications aussi simples que lire les informations d'un fichier Excel. Par exemple, les procédures d'un laborantin sont digitalisées et structurées dans un fichier. Plus besoin de papier, les mains sont libres. Le laborantin peut se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée. Comme ça, on peut améliorer sa sécurité, son confort et son efficacité.